Aujourd'hui je vais raconter pour vous tous la suite des aventures d'Harry Potter, Harry Potter et l'enfant maudit. Alors pour faire un de connaissance avec ces pièces, c'est ce qui se passe 19 ans après la bataille de Poudlard. Alors je vous préviens d'avancer que ce n'est pas un résumé du coup, mais quand même je vais lire le premier chapitre. Attention, si vous ne voulez pas être spoilé des nouvelles aventures d'Harry Potter, changez tout de suite. Acte 1, scène 1. La guerre de King's Cross à Londres. La gare est bondée et est plongée dans une grande agitation. L'endroit déborde d'une foule de gens qui essaient toutes d'aller quelque part. Au milieu de ce tobou, bouillonnant et tobillonnant. Deux grandes cages barabales sur les chariots surchargés de bagages poussés par des jeunes racons. James Potter et Albus Potter. Ils sont suivis de Ginny, leur mère. Un homme de 37 ans, Harry porte sa fille. Lily sur les épaules. Albus. Papa, il n'aurait pas de me répéter tout le temps de la même chose. Harry. James, arrêtons un peu. James. J'ai simplement dit qu'elle allait peut-être se retrouver vers la Serpentard. Et c'est bien possible alors. Sous les regards noirs de son père. Bon, d'accord. Albus. Il lève les yeux vers sa mère. Mon mère irait, hein? Jenny. Tous les jours, si tu veux. Albus, « Non, pas tous les jours. James dit que la plupart des élèves ne reçoivent des lettres de chez eux qu'une fois par mois. Je ne voudrais pas que… »« Nous avons écrit à ton frère trois fois par semaine l'année dernière. » Albus, « Quoi James ?» Albus lance à James un regard accusateur. Jenny, Eh oui, il ne faut pas croire tout ce qu'il raconte sur Poudlard. Il est bien, c'est le moquet de toi, ton frère. » James, il sourit. « On pourrait peut-être y aller maintenant, s'il vous plaît ?» Albus regarde son père, puis sa mère. Ginny, « Il suffit d'avancer droit vers le mur, entre la voie 9 et la voie 10. j'ai tellement envie de voir ça. Harry, ne t'arrête pas et n'aie pas peur de t'écraser contre le mur. C'est très important. Le mieux, si toi notre traque, c'est de courir. » Albus. « Je suis prêt !» Albus. Harry et Lily posent leurs mains sur le chariot d'Albus. Ginny se joint à James pour l'aider à pousser le sien. Et toute la famille se met alors à courir droit vers sa barrière. Alors, c'est fini hein. le premier chapitre de « Harry Potter ».